Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un trader français. Il s'agit de Benoît Rousseau que vous connaissez peut-être. Il a un blog qui s'appelle Lille. Donc Benoît est un trader pour compte propre qui a la spécialité donc de trader à très court terme, mais vraiment à très très court terme. Donc c'est un partisan du scalping et lui il va trader vraiment c'est-à-dire qu'il va prendre des très très petites, euh, petits mouvements. Donc en tic c'est la, la, la plus petite valeur que vous pouvez trouver en trading. Donc moi je parle souvent de pips mais en tic c'est encore beaucoup plus petit. Donc euh, comme il l'a expliqué, il a tradé pendant 10 ans en cherchant donc une méthode efficace et il a perdu pendant 10 ans. Donc il a la, la très grande honnêteté de, de le reconnaître. Et il a expliqué également qu'il a commencé à gagner quand il a fait du scalping. Et lorsque moi j'ai entendu ça et j'ai lu ce qu'il disait, je me suis dit que bon, je n'étais certainement pas plus malin que lui et je ferais bien de chercher moi aussi une méthode de scalping pour arriver à avoir des bons résultats. J'avais suivi des, des formations, des formations longues qui, euh, soi-disant, euh, Devrait me permettre d'arriver à l'excellence en trading, et malheureusement, c'était bien loin d'être le cas. Donc, j'ai cherché après ça une méthode de scalping. C'est ce qui m'a amené à développer donc cette formation au scalping que je, que je propose. Donc, vous avez un lien ici au-dessus vers ma formation au scalping qui donne des bons résultats, même de très bons résultats. Mais bien sûr je n'utilise pas la configuration de Benoît Rousseau qui lui euh, traite vraiment à très très court terme, moi c'est plutôt, plutôt entre 2 et 10 pips donc les scalps que je prends et que j'enseigne dans cette formation et euh, donc c'est fort différent parce que Benoît Rousseau lui il a vraiment tout optimisé, il, il a changé d'appartement pour se trouver près d'une centrale téléphonique, il a optimisé ses ordinateurs, donc vraiment pour, pour capter ses ordinateurs et ses, ses connexions Internet, vraiment pour capter euh, les infimes mouvements du marché et pouvoir ainsi euh, saisir ses mouvements avec sa méthode de scalping. Donc, euh, moi, je trouve que c'est remarquable d'avoir euh, euh, comme lui une référence et une preuve euh, qu'on peut trader à très très court terme et avoir d'excellents résultats puisqu'il fait euh, certains jours euh, quasiment 100% de, de trades gagnants. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment un très bon trader en scalping. Bon moi j'essaye, euh, je, je ne maîtrise pas bien sa, sa technique parce qu'elle n'est pas, pas très facile à saisir et lui pas, ne commercialise pas de formation. Donc euh, sur son blog vous pourrez trouver euh, des informations, sur sa chaîne vidéo également des informations, mais ce n'est pas toujours évident de... Euh, trouver euh, exactement sa manière de faire, de, de capter très bien cette manière de faire. Peut-être qu'à la longue vous y arriverez. Moi je continue à regarder ses vidéos, de temps en temps à consulter son blog, il a également un forum. Donc c'est quelqu'un que je vous recommande de suivre, je pense que c'est quelqu'un de très sérieux, de très honnête. Et en tout cas il a l'honnêteté de montrer en live même ses traits et ses résultats qui sont quand même tout à fait remarquables. Il en vit très bien, il a laissé son, son job d'enseignant euh, et ses autres activités euh, euh, sur internet. Donc euh, moi je dis bravo au Bonnois, c'est vraiment remarquable ce que vous faites, continuez comme ça et je pense que beaucoup de personnes pourront être inspirées par ce que vous faites et c'est vraiment remarquable. Donc euh, bravo, un grand merci pour ce que vous transmettez et ça m'a convaincu moi que le scalping était vraiment une méthode très efficace. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la et allez voir donc le site de Benoît et ses vidéos, je pense que ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes intéressé par une méthode de scalping euh, peut-être moins optimisée que celle de Benoît et eh bien vous avez donc ici en haut un lien vers ma méthode de scalping. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos, abonnez-vous, c'est le moment, et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir un email dès que vous recevez une, dès que je publie une nouvelle vidéo, donc vous recevrez un email. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.